Demande 51 Recherche ma grâce en ton être et suis ses pas avec attention et fidélité. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée. Béni soit notre amour. Merci de me guider à chaque instant. À reconnaître ta grâce en moi et en chacun, afin que mes pensées, mes paroles et mes actes soient doux à ton âme, et profitent à tout et à tous. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci